Elle a le ciel qui lèche. Super beau. Bon. Mystérieux, silencieux, bon. <rire> hein? On est vachement silencieux. Ah ouais. Astérieux. Je traîne pour trouver où il faut marcher. Ok, alors bonsoir à tous pour... Bonsoir à tous pour votre venue. Pour votre venue. Euh, et nous voici ce soir pour le N Panda. Oh. Super spécial combo. Mais t'es quoi Tout à fait. <rire> tout à fait, <rire> fait Jean-Pierre. <rire> c'est déjà quoi le nom de l'autre Je sais plus. C'est magnifique. Mais non, mais... Oh t'es con T'as bouffé faire seule batterie pour rien Mais non, c'est la deuxième fois que je fais ça. quoi Mais t'es con Ah oui Ah ouais, t'es con Ah oui Ah oui. Hein. Là on a plus de batterie du tout. Hein. Super. Ça commence bien. Ça c'est vraiment un truc que j'aime pas du tout, me coincer comme ça des trucs. Elle fait sandwich. Tu n'aimes pas ça Non, pour <rire> moi. Ah bah tu vois, tout s'arrange. Ouais, à part si la foule au dedans. <rire> Encore. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ce jeu Alors c'est un jeu euh, qui s'appelle Outlast oui. et qui parle d'un asile psychiatrique. Oui. Oui. Mais c'est nickel. Et alors Et alors il se passe des choses bizarres. Ouais pareil, moi aussi ma respiration accélère. Très bizarre. Du style. Du style euh... Pourquoi la musique elle accélérée dans je sais plus. Carré Triangle X0. Carré <rire> <Kéré> Triangle <Triumph> X0. <rire> ah, c'est vrai, hein c'est Xboxeur. Ah <rire> ouais, ils connaissent pas trop les touches. Hein. Ils connaissent pas les touches, non. Du coup <rire> Du coup, euh, <rire> mince. Hein. <rire> mais là, je comprends pas en fait pourquoi la musique, elle s'est... Euh... C'est pour faire genre. Elle, non, mais moi, j'ai je... dans le souvenir qu'il y a dans une salle comme ça, on se poursuivre. Ah Ouais. ouais. Ouais parce que moi je suis. Maintenant, euh... Maintenant. Ok. C'est vraiment parce que sérieux ce bouge les je sais pas combien de fois parce qu'il faut toujours les jetons quand même. Là. Quoi Moi ce qui me fait peur c'est que s'il y en a un derrière moi là. Arrête, hein, s'il te plaît, commence pas comme ça les jetons. Même que je joue pas. <rire> ouais. J'ai très peur. Ouais parce que évidemment c'est un jeu qui se joue à 1. Donc euh. Et évidemment, euh. ben. Bah... Moi j'ai déjà joué à ce jeu complètement donc c'était le tour de Panda. Mais oui, euh, ouais, <rire> complètement. Oh putain, de merde. Oh mais tu ressens vraiment pour rien, c'est triste. Hein. Moi C'est moi qui ai lancé la manette. <rire> ah non, pas du tout, du tout, du tout. Hein. Non mais c'est bon la musique dramatique j'ai compris <rire> alors je vois pas je vois pas je vois pas en fait ouais. jumpskier ça suffit <rire> alors c'est bête parce que je suis stressé sérieux t'as de ce jeu ouais ah, bien, tu veux jouer non ça va je connais par cœur je sais ce qui se passe après c'est pas comme si suis en train de trembler puis moi qui me chie dessus oh merde Maintenant Vas-y <rire> Vas-y alors j'y vais Tu vas vas-y alors ouais. là j'ai en a repas la caméra Enfin la caméra à la malaise Je sais même pas comment on joue J'explique très simplement tu continues le bout là voilà Là tu vois là. tu passes entre les deux voilà jump scare la jump scare jump scare J'ai regardé ce bout de 50 fois, je te dis. Petit cochon! Parce qu'en anglais, c'est Little Pig. Ouais, mais. C'est une action ben... logique. Ouais, bah ouais, c'est <rire> ça. Et où êtes Moi, je pense que quand on voit Steve, c'est plutôt qui est. Mais okay. tu sais, par contre, les let's play, je les ai jamais finis, je sais pas la fin de l'histoire. Oh non, oh, oui. C'est intéressant ou c'est la fin? Merci pour God, you have sent me an apostle. Okay, God, you have son. You have a calling. Mais en crève, voilà. Quoi On crève à Mais tu veux pas spoiler, mais on ouais, crève. Ouais, Alors on crève, mais tu veux pas spoiler. Ouais, ouais, j'ai pas trop envie de dire ce qui va se passer. Waouh wow. mais, mais on meurt. On meurt, ouais. Ah, c'est dingue ça. Pas ah, de bol. Dingue. Ah, pas de bol, non, pas de bol. Proclaim the gospel. Fui l'asile comme en cours là Tu me l'as pas encore. dit. Ah T'as foutu quoi Mais, c'est bon. Oh, dégueu. Y'a un téléphone qui sonne, si jamais Ah. Si, si tu veux répondre. Ça, hein. Donc... Oui bonjour, direction Ah, oh. ils ont raccroché. Ouais, elle t'entend Ouais, ils ont raccroché. Ouais, oh, il est mal poli en ce moment, là il est mal -poli. Ah ouais, ouais. Là il est bas triche. Ah bah non <rire> T'es crade, hein ouais. Petit cochon. Mais si, mettrait les petits paillassons aussi. Hein. Ah oui, les petits paillassons. Ouais. Un dossier. Ça va ou bien Ça va <rire> Voilà. Quoi, La main dans quoi. le carton. Ciao. Wow, tu peux pas faire doucement. Non. <rire> c'est hyper utile. C'est utile. Attention, est-ce qu'il y a quelqu'un Wow. Quoi où... Pour oh, qui je veux Pourtant, je le connais. Allez, ça c'est un pote. Ouais, allez. Et hey, Jérémy Là Comment on est encore dans, jouer dans jouer la maîtrise, alors je peux dire que là on va vite par rapport à ce qui se passera plus tard, salut Ouais alors après on va être très très très très très, très Alors là on est dans la pièce, si je me trompe pas, où il y a tout le monde... Voilà. Eh ça c'est nos amis, la petite fête Salut, pourquoi je comprends toujours pas pourquoi ils nous attaquent quoi, voilà... Non, voilà. Parce que les gens ils ont l'air quand même assez agressifs... Non, c'est quoi ça. C'est la position chez moi, Loïc qui... <rire> Tellement <rire> Tu vois, fort Oh non, d'un chien Calme-toi. Ah ouais c'est pas problème, ça <rire> Je peux savoir ce que tu fais Excellent Ouais oh, t'as vu il y a une tornade. là Waouh Tu savais Ouais Pourquoi la dernière fois t'as pas pris Parce que j'avais pris Je sais pas trop envie de me rapprocher Là c'est vraiment Là maintenant tu vois Je commence à avoir peur Par, euh, le type là Jérémy Mais c'est tout Oh non, après il y a cette vision de la cave, c'est mon pire phobie. Je déteste ce mot. Arrête, en fait, quand je te disais qu'on allait jouer à ce jeu, je. <rire> je mentais. Voilà, c'était un mensonge. Bon suis... <rire> tu je mentais Je mentais. Attention, jumps. Il n'y a pas de la peau, lui. <rire> Ah ouais. Je t'en veux. Je pense que c'était bizarre. Oh. Désolé, Jérémy. Repose en paix. Il nous faut les souvenirs. Il est pas mort, hein, C'est ce <rire> bah, presque comme si. Hein. Voilà. Alors là, je me souviens plus. Là, tout de suite. Non, y a rien. Là. Ah ouais. Ah ouais. Là, ça, quand ça va devenir intéressant. Non. Si Pourquoi C'est bientôt à ton tour de jouer, je te dis <rire> Tu te fous de ma gueule, je joue pas hein, t'as pas passé la cave, je joue pas Je peux pas, je peux pas Bah parce que comme si ça allait devenir mieux après, t'es con Non mais j'ai vraiment une sincère phobie avec ce truc de cave Non mais il fait nuit tout le temps, presque la moitié du jeu il est dans la cave Ok, alors tu joues Non <rire> Moi je t'ai dit pas envie de jouer, moi j'ai trop peur de jouer à ce jeu Mais moi aussi j'ai peur hein pourquoi tu veux faire ça ce musée taré. Parce que c'est le mois d'Halloween. <rire> <rire> Mais t'es con Arrête de les bouffer, ces batteries <rire> Ah, ça va. C'est comme si elle on... Ah non. C'est pas comme si elle est bientôt descendre dans cette case pourrie. Mais <rire> personne m'a dit comment courir. Tu veux pas essaye de foutre en et Oh <rire> ah <non>, putain <rire> On essayer de prendre les règles du jeu. Je <rire> le jouer comme tout le monde. Non mais en fait, je te dis, on est obligé de suivre les choses dans l'ordre pour euh... je J'y vais direct là-bas. Je vais revenir. Veux... Non, tu sais quoi, je m'en fous, je suis calme, je suis pas... c'est tu sais quoi, c'est un jeu vidéo, on s'en fiche. C'est pas comme si allait mourir pour de vrai, comme si quelqu'un allait nous attaquer par derrière Comment tu fais pour te cacher Y a juste ça Ah ok. Nickel. Tu peux pas le laisser ouvert je suppose. Ça servira à rien. Ce serait absolument cool. Genre les types s'assiedent ça j'ai jamais compris. C'est un grand malade. Bah, Mais déjà de base c'est un grand malade de venir là, je sais pas. tu vois ça tu fais une vidéo t'envoies à la police, tu te casses. Ouais. Si mmh. déjà tu viens. Oh Faut que j'arrête avec cette musique, c'est un stress. Mais lui c'est un débile hein. Ah, ah doux Jésus D'où Jésus Vite, vite, cache-toi, cache-toi, cache-toi. Vas-y oh Merde. Hein. Voilà. Moi je pose la télécommande, je ne bouge plus. Jusqu'à la fin du jeu Jusqu'à la fin du jeu. Jusqu'à la fin du jeu. Fin du jeu. <rire> Moi je comprends pas quand même que les gars ils sont assez intelligents pour comprendre où dans quelle pièce on est, mais pas qu'il peut y avoir des cachettes dans Little Pig. Petit cochon Là, Et il a fouillé celui de la côté. Oui, il a fouillé. Il me semble aussi. Non Sors. Non. <rire> <rire> je veux juste savoir pourquoi il bah, va contre la gauche, c'est pas ouvert contre la gauche. Bah tu vois bien qu'il est très habile. Alors moi je propose un petit deal très marrant. Oh non. C'est qu'à chaque fois qu'on a besoin de te se cacher après, c'est l'autre qui l'a récupéré la manette. Tu te fous Tiens, de moi Non, je sais plus que... Oh non Va chier C'est très marrant comme jeu tu vois. Hein. Non, et c'est l'épisode de la cave maintenant. Non. Tu te fous de moi Je t'ai dit que je voulais pas faire cette cave pourrie. Mais y a pas de « on veut ou pas », c'est « on joue », c'est tout. Je sais même pas comment on court. Alors, je t'explique juste vite fait. Je vais, je vais me chier dessus. Alors, pour détendre l'atmosphère, je propose <rire> qu'on se remémore des fois. On a eu très peur dans la vie. Ah, ouais, ça détend un dans d'un chien. Faut <rire> ouais. aller là-bas en fait. Tu peux aller où tu veux. Bon, aller un bon souvenir d'Halloween. Je pense que j'ai un bon souvenir d'Halloween. Je parlais tout seul, je crois. Alors, euh... je me mourir. Ouais, je suis pas je bien. Non, je veux pas jouer. <rire> Je vais direct mourir, Alors moi je fais rien, je te dis je cours pas, je, je me suicide, je suis comme ça, moi si y a un truc comme ça qui se passe, je me, je me laisse mourir. Une ombre Arrête <rire> Moi ce qui me stresse vraiment vrai, dans ce je jeu, c'est qu'il bouge. Et j'ai l'impression qu'il bouge quand même assez de manière. Euh, aléatoire. Tu te fous de ma Et que tu les entends pas arriver aussi, va prendre le dossier. J'ai peur. Moi j'aime quand même que les gens ils disposent, ils mettent partout des dossiers confidentiels. Avec bien écrit confidentiel dessus, le dossier est bien posé sur un endroit que tu peux voir. Ah Allume ton vision nocturne. Va chercher la batterie. Mais remets ta vision nocturne elle va chercher cette batterie. Mais vérifie qu'il n'y a rien de compté. On a pas quelque chose. Hein. J'ai peur. J'ai peur, c'est horrible. C'est horrible. À partir du moment où tu sautes par là sur ce truc, ça foutu. Quoi C'est trop tard. Tu peux retourner en arrière, moi, va change Non Bah assume, va. Va jusqu'au oh bout de tes rêves. Y'a pas un couteau par là, s'il vous plaît C'est un jeu de fuite. C'est ça qui est dur, hein, quand même. J'aime pas ce jeu. Je... C'est moi qui parle Non, je crois pas. Je veux dire, c'est quand un, un, un journaliste. J'ai trop peur. Je suis pas bien. Je pense qu'un journaliste, il regarde euh, les films d'horreur où c'est marqué qu'il faut pas crier quand t'es dans une pièce. Euh, je crois que mon cœur, il va s'arrêter. Oh, je suis pas bien. Ah, mais toi, tu vas comme ça, tranquille, ici. Ouais. Il y a quelque part en train de tourner, hein, si jamais. Moi, déjà, un truc important quand t'arrives dans une pièce, c'est... Peur. Non, trouver des endroits pour se cacher. Là, t'as plein d'endroits pour te cacher. Y a une pompe par là si je me trompe pas. Va te cacher. Va te cacher. Ta gueule Tiens, ça va. Non. Quoi, non T'as pas joué. Assez. Change ta batterie. Ah non, il y en a encore. Là ah ouais, en plus je crois qu'il change tout seul. Mais si t'es en train de courir et puis qu'il change tout seul, c'est chiant. Ouais, sauf que là il y a encore. Oh mon dieu, j'ai peur, je suis pas bien. Moi, j'ai des fourmis dans la jambe. Ah. Oh. Ça élimine de la crampe. Il vient pas Si t'as pas entendu, il a marché. Mais enlève ta vision nocturne là pour le moment. Ah ouais je rejoins. Là. <rire> si si. Mais pas quand t'es caché. Oula. Tu vois il est là. C'est une massue qu'il a. C'est une batte. J'ai trop peur, j'ai plus envie de faire maintenant. Je l'ai vu, je plus. J'ai envie de mourir dans ce casier. <rire> C'est le <un> résumé <rire> de ma vie. <rire> il n'y avait pas le gros minet mais ça va. Et je te jure, j'aime pisser dessus, hein, je rigole Mais pas non, non, en... t'en pas. Ouais, mais moi j'ai même pas envie de me pisser dessus, j'ai envie de vomir. Hein. Non, je sais pas bien. Oh, je sors Non. On reste dedans pour toujours. Moi je pense qu'on peut faire une petite discussion là, en attendant de regarder l'intérieur du casier. Mais oui, un petit dialogue. Allez, c'est sympa. Un petit dialogue, allez. <rire> oh mon dieu, j'ai peur. Je tremble. <rire> mais il est encore il là, c'est hein, ça le pire. C'est du foutage de gueule Mais écoute, il y a des gens, ils aiment bien certaines pièces, lui, bah ben voilà. Mais tu restes, hein Oui, oui, je reste. Mais il faudrait quand même qu'on sorte un jour, je veux dire. Ouais, mais s'il est là Ouais, mais il faut quoi ici Tu vois, ça c'est le truc que tu te dis, ça sert à rien de rester trop longtemps au bout d'un moment, il est parti, ben non. Pas lui. Lui c'est un grand taré. Oh mon dieu Je Faut peut-être la vision nocturne avant de sortir. Oh J'ai peur Allez. Sors en rampe bon bonjour merde tard trop tard merde. par en courant Trop tard tard tard tard viens tard tard tard viens. tard con, tard tard C'est là tard la porte tard tard tard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 bah il est il... Con. Non, il était loin. C'est la porte qui a été ouverte contre le mur. Sors. Mais ça va Je sors ou pas Bah, c'est difficile à dire. <rire> Qu'est-ce que t'en penses Non. <rire> Moi, je crois que je devrais crever là-dedans. Moi, je pense pas que tu devrais sortir maintenant non plus. Ce qui est bien avec le prénom Billy, c'est que ça peut être féminin et masculin. Ou neutre. Là, je sors maintenant ou pas non, il a eu une respiration, à un souffle coupé. J'ai horriblement peur. On compte jusqu'à 10 et peu importe ce qu'il y a. Tu, vois. tu te fous ma gueule 10 9 8 Putain. 7 J'ai peur J'ai dit jusqu'à 10 et puis je fais alors à l'envers. Oh, fiche 7 <rire> 6 <rire> 5 Si je meurs à toi. 3, 2, 1, ouvre. Non. <rire> get, get. Get, get des deux côtés, il y a un côté là. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà. Vite. Vite Vite laisse C'est la mort, ça Tu le vois où, s'il te plaît Il est passé. Il bouger. Je sais pas s'il monte ou pas, mais... Ah ouais. Il est un peu chiant, quand même. Hein. Faut faire quoi ici Il y a une pompe ou pas Sûrement, ouais. Oui. Mais t'attends. T'es sûr en... Allume la lumière. Tu vas fermer la porte. Tu cliques sur le et tu retournes tout le lit. T'es sûr avec cette musique Ouais, c'est la musique d'un jeu d'horreur. Ferme. Je sais pas s'il entend la musique par contre. Hein. Euh... <rire> Vas-y, c'est... Ah il va venir te défoncer. Oh putain, hein. je pars. Arrête de bouger ça. C'est bien. Merci. Continue comme ça. Tu te fous, mec. Je fais pas tout le jeu. Hein. <rire> si. Mais ça va. Après ça va pas te jouer. Non, c'est tant On avait jusqu'à ce on se cache. Ça fait déjà au moins Quatre fois que je suis caché. Comment il sait de, de où ça vient Il connaît quand même pas tous les trucs par cœur Alors qu'il a pas de de regarder sous un lit. Si il regarde sous le lit, là on a l'air con. Hein. Non y'en a jamais sur le boulot. Si. Quoi Mais il y en a des fois il y a Tu te fous moi Non. Non oh, oh non, non. Oh mon dieu, j'ai eu peur. J'ose <rire> plus jouer. Si toi, vas-y. C'est toi qui es une grande malade. malade. Cache-toi, cache-toi. Bon en fait tu fais quoi Restons sous le lit. Restant sous le J'ai trop peur. J'ai trop peur. J'aime pas ce jeu. C'était quoi si des pourris de jouer Je à ce que jeu que les barreaux de, de ce lit là, ça représente comme un peu une prison, la prison émotionnelle dans laquelle on se trouve en ce moment. T'es con Il hein <rire> <rire> faut qu'on bouge sérieux. Bah quand faut y aller, faut y aller. Hasta la vista, baby. Paf, il est en face de la porte, casse-toi. J'en pense pas. J'en prends. Et. C'est quoi Suicidale. Moi, ça réellement augmenté le risque cardiaque. Je... Mais ça va, ou bien rien autour de toi, mais c'est content. Mais ça va Il est juste en face, hein, si jamais. Il est là. hein Il est là oh, mais tant pis. Non mais. Mais ça fait quoi s'il était dans la même pièce là Mais fais quelque chose au moins Oh juste à débile Non alors Je suis où Je suis Je sais pas si tu regarderais un peu autour de toi. Prends, prends Prends Cache-toi Mais pourquoi je Passe après les piles C'est quoi ton problème <rire> Tu fais paniquer dans le vide <rire> Qu'est-ce qu'il y a de vide là-dedans Je trouve que c'est super intéressant que la caméra en haut ça marque le nombre de temps d'enregistrement. Ouais. Tu la laisses un peu trop. Pourquoi Comment on va faire le tri après qu'on amènera ça à la police Ah non mais on sera mort. Bah oui. Qu'est-ce qu'on s'en fiche Tu veux pourquoi je me cache à sous Bon, vas-y alors. Y'a rien à prendre là-dedans, les ouais. d'accord. Je sais pas. Moi je pense que oui, autrement il y aurait pas autant de cachettes. Oh merde. Oh non. Oh mon dieu, quel moment inopportun J'ai trop peur sans se parler. A trois Allez, t'étais suicidaire en consigné. Non, j'ai plus. <rire> <rire> <rire> non, j'ai trop peur, tu peux jouer, s'il te plaît. Non, non Moi oh, j'arrive plus, là. <rire> oh, je suis pas bien, j'en ai marre Je veux plus jouer, j'ai envie de pleurer. <rire> Vas-y, sors. J'ai peur, là, mon chien. Regarde autour de toi, mais je comprends pas, t'as. Réagir. Il y, y a une limite. dans comment Oh, j'ai cru que c'était un poulet. Ah non, c'est soit j'y vais à fond, soit je me. Je... Non mais tu peux jouer le jeu en regardant quand même autour de toi. T'es pas obligé de te lancer, à crever <rire> ou alors rester sur place. Je suis obligé de me lancer et crever, sinon je le fais pas. J'ai trop peur. Je te jure, de mourir. Ça bon, je... ah, me malin hein. En plus, il marche dans le noir, genre. Ici. Tu reviens de son côté là ou il y de l'autre J'en sais rien. J'ai dit que c'est aléatoire. Je sors. Putain. Ferme la porte. Il y a où une cachette n'importe. Qu'est-ce qu'il y a à faire Vas-y Cache-toi Cache-toi très vite Là mais non quoi On va pas le temps on a Pas le temps de. Oulala là là. Oh là là Oh non bouge plus Oh, je déteste ce jeu. Oh mon dieu, je déteste ce jeu. Oh, c'est horrible. Je suis pas bien. Il est là, le con. Mais t'avais pas fermé la porte Si. Alors, il a besoin de la défoncer pour pouvoir rentrer. Ah. T'entends on tape est à la bon, porte, va ouvrir. <vrai. rire> Ça, c'est le genre de visiteur que je ne vois pas chez moi, perso. Ce qui serait marrant, c'est que chaque truc je que tu dépasse à chaque fois. Coup de bol. Coup de bol, programmation. Ce euh, qui va fouiller les Quoi Je crois que c'est volontaire, qu'il va il va y aller, la bah on est d'accord, je peux jamais qu'on est temps. A part si nous a par coup, Oui, euh, ça a déjà arrivé qu'il il me semble. Sérieux Ouais. On favorise peut-être les casiers. C'est ce qui est chiant, par contre, quand il défonce la porte après, on ne peut plus la fermer. Bah ouais. Au moins, on l'entend venir. Ouais, c'est que... Bah si tu fais comme il faut ce que tu as à faire dans la pièce, logiquement, il n'y aura plus loin de... C'est Quoi, je peux pas, je pense Bah, alors, plus, on oh. l'a. On arrête le stream. Ah. Hein. On a <rire> qu'un <joueur>, autre chose. <rire> ok. Alors... Allez, suicide. suicide. Suicide. Suicide. Mais dernier coup, alors. Hein. Ah, ouais. Mais là, tu vas. Plus loin de te cacher. Suicide. Suicide. Suicide, oh suicide. cours. C'est vraiment comme ça te fait une montée de puis après ça se calme un petit peu parce que tu sais que... Allez. Putain de merde. Tourne dans la pièce là. Tu peux pas. Tu te fous de ma bagnole. Baisse-toi. Non. Moi, je pense que t'es crevé. Moi, je pense que je suis morte. Je pense que Bouge pas, hein, par contre. Putain, je peux pas. Bien, il suffit de que tu passes dans le mur, là. Euh, non, non, là, je vais pas réussir. Parce que lui, il passe pas. Hein. T'es sûr Non. <rire> Allez. Oh, mon dieu. Je l'ai fait. J'ai battu ma pire peur. Oh oh Félicitez-moi, s'il vous plaît. Félicitez-moi. Allez, Billy. Oh J'ai battu ma pire peur. Ça va, t'es quand par contre là qui me suivent et puis qui me tue J'ai réussi. Le bout qui me fait le plus peur. Je suis trop contente. Maintenant, oh, je vais le voilà, Tu te fous de moi. Maintenant, ça doit te jouer par contre. Non. Tu crèves de peur. Par contre, je sais pas juste ce qu'il faut faire maintenant. Bah, moi, je pense que c'était pas fini en bas en fait. <rire> Quoi Je crois qu'on était supposés remonter comme ça vite en courant Je pense qu'il y a, Je pense qu y a une, une autre porte, une continuité en tu bas Tu fous de moi Non, là t'as couru n'importe où, on a, on a obtenu quoi Et qu Il y a un truc qui s'allume Ah, retourne dans la salle de contrôle peut-être Parce que c'est qu'on faisait quelque chose là-bas Mais, oui. Mais cours Ah ouais. Ah c'est bon. Ah je m'en sens bien maintenant. Heureusement oh, qu'il y a ce type là de la secte là Oh on l'adore hein. Ah ouais, j'adore ce type. My throne Par bah, contre c'est un méchant ou c'est quoi ça C'est... Comment expliquer ces gens qui ont un délire euh... So ok si il est dans son truc. Ah si il est it. dans son truc <rire> là quand même, c'est une atteinte. hein. C'est quoi Regarde là il a euh, terre. <rire> ouais. The only way out of this place is to... Il faut attaquer par Biden Hayden oh. Non, mais arrête, hein, tu peux pas commencer à salir son nom. Open je suis pas d'accord. A toi Non, tu sais à quoi on devrait jouer Until Down Until Down Ouh, j'aurais envie, mais je sais pas si on a le temps, c'est ça Pourquoi Parce que c'est bientôt 10h. Déjà Ouais. Ah, ouais, on est lente, hein. On est très lente. <rire> Et c'est le plus loin qu'on est arrivé Ouais. Waouh On a battu notre record Tu sais qu'on était loin avant, on était juste au début. Je t'ai dit que c'était une dizaine de minutes. Waouh, j'adore cette chambre, c'était génial. Ouh, on sort direct en sécurité. Oh non Il y aura ce truc avec les jumeaux. Quels jumeaux Les jumeaux tout nus. <rire> Des jumeaux tout nus. Personne. Oh okay. là-bas, là-bas, il y a juste plein de trucs à écrire, voir. Reste une piste, ça Évry. Tu te fous de ma gueule. On peut pas se faire attaquer ici, je suis presque sûr. Alors vas-y. Ouais, ici on peut pas se faire attaquer, je vous rappelle. C'est les voisins. En bas, non, c'est en bas. Regarde en bas. Okay. Là, je que pas il s'est jamais en bas, c'est juste à côté de toi, ils peuvent venir. Là. Non mais fais rien, sachez. Rentre. Y'a pas un truc qui fait pas. Yeah, a le qui scare quelque part. Tu prends les prends les là je prends les potos, <rire> <rire> potos C'est la panique là, ici. Tu vois rien à travers Oh, c'est là. Lui il arrive à sortir si jamais. Après. Maintenant Ouais, vas-y, avance. Avance, ouais, je me fous de ta gueule. Il danse. Va tout près. Non. <rire> Je veux pas aller tout près. C'est ouvert. Ferme Enferme-le Tu juste la merde, hein. OK. Listo est ont... dans... Là, t'as vu, y'a des gens où ils là-bas. Ferme. Ça les gens méritent d'être enfermés, allez. Qui est-ce Peut-être que c'est le -ce père <rire> Peut-être. <rire> Il se ressemble. Nervous, hey. j'aimerais le tuer. Eh C'est important. C'est <rire> important. Je t'avais dit <rire> C'est des jumeaux-t-il Bah je crois que En tout cas, mentalement, ils ont l'air d'être des jumeaux. Eh, il a une petite touffe de cheveux Alors, <rire> alors Bah euh, tu peux mettre la lumière, hein, si jamais. Oh oui, c'est des jumeaux. Qui chaud, bien il, y une... ouais, alors il y en a un qui est chaud, mais il y en a un qui est chaud. il y en a une vilaine qui ici. Hein. Vilaine, ça lui va bien. Il se touche. Écoute, c'est un geste lié à l'enfance, c'est rassurant. Ça va, Freud. <rire> <rire> mais ça va. On va voir le voir lui là. Like euh... C'est nous le fantôme, si jamais, alors tu descend tout de suite euh, du cul de ton cheval. Parce que la côte-pille va vers l'autre là-bas. Là, là. Lui il a quelque chose à nous dire. Je sais qu'il vient, je sais qu'il vient. Non Tourne-toi très doucement. Très. Très doucement. Ok. C'est nos nouveaux potes. Oh non. Oh non. <rire> cache toi la l'avance de se cacher ici ils vont ils viennent vers nous non Sors oui. on est Mais pas non, en. Non, normalement il a rien il y a juste des trucs qui font sauter. Qu sauter ouais laisse la dormir oh non. oh oh oh sa tête. Il a des mais non mais qui est con. Ah mon dieu <rire> Ah mais ça me fait mal Ah c'est crade Ah il est dégueulasse Ah mais j'ai du mal avec ça Autant on peut il pourrait ah. être déchiqueté ça me fait rien Là